Bonjour à toutes et à tous pour une vidéo très rapide, plan with me. donc ça, Là, j'ai euh, déjà commencé à préparer ma semaine, euh, puisque euh, d'habitude je le faisais au fur et à mesure. Et là, je vais juste vraiment partir sur euh, essentiellement de la décoration. Euh, les choses que je n'ai pas réussi à faire cette semaine, j'ai mis une petite flèche ici pour les reporter à la semaine suivante. Euh, pour mes formations, j'ai fait qu'une des vidéos sur euh, tout l'ensemble, donc j'ai reprévu euh, des temps. Mais comme j'ai scanner la semaine prochaine, que ça me stresse et tout ça, je vais essayer aussi de ne pas trop charger ma semaine. Alors, ce que je voudrais faire, c'est avoir euh, les moments <coughs> que je vais dédier à la formation. Je vais mettre, par exemple, euh, j'aurais pu mettre un petit coup de masking tape, j'en avais prévu quelques-uns. Et sinon, euh, je peux mettre un petit stickers, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a un sens qui me plaît plus, hein, une taille, un machin Voilà, je regarde l'idée générale il euh, y a la possibilité de venir euh, couper euh, avec un scalpel ou plus petit, ça c'est une lame. La lame n'est pas très efficace. Elle est vraiment euh, toute minuscule, c'est une toute petite pointe. Euh, mais ce qui m'intéresse, je pense que j'essaierai de la bidouiller pour mettre une meilleure lame à la place, mais je ne sais pas encore comment faire. C'est très intéressant au point de vue de sécurité parce qu'on n'a pas à laisser la lame de scalpel euh, sur le bureau, ce qui peut être assez euh, dangereux, notamment quand on est maladroit ou facilement euh, distrait, distraite. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est c'est enfin, déjà, <rire> venir faire ici. Alors, ça marche pas toujours parce que euh, la lame étant très fine, euh, quand on utilise... Alors, pff, alors déjà, elle n'est pas de très bonne qualité. Quand on utilise du passé... Je vais la retourner la mettre dans l'autre sens. Quand on utilise une règle, des fois, on n'a plus l'épaisseur la... suffisante. Je vois ma lame, elle est déjà encrassée par du papier. Bon, ça a fonctionné, mais euh, comme je vous disais, ça, ça, pas, pour moi ce n'est pas du bon matériel et je, je réfléchirai à le, à le bidouiller pour en faire quelque chose de plus pratique. Là je vais, je vais prendre une lame de scalpel, il y a d'autres possibilités, un cutter ou autre chose. Donc il y avait ce moment-là que je voulais dédier à la formation et au repos. Hop, là c'est les anniversaires. Donc j'ai mis un petit ballon et puis je le mets le nom de la personne. Et c'est autre chose qu'un anniversaire, je, je mets... Euh, ça pourrait être par exemple euh, « Fête des mères bah », dans ce cas je mettrais euh, plutôt ces mots-là euh, directement au lieu de, euh, du prénom de la personne. Là c'est juste pour avoir un, en un coup d'œil direct, je sais que j'avais prévu quelque chose à cet endroit-là précisément, euh, puisque l'après-midi on laisse tomber... Euh, Rien n'est envisageable pour moi. Euh, comme j'ai scanner euh, mercredi, je sais très bien que je vais être épuisée. Parce qu'il euh, faut aller dans un lieu inconfortable. Il faut attendre trois plombes sur des chaises inconfortables. Euh, ensuite, il bah, y a le scanner à passer. Euh, il faut réattendre. Je sais que je vais sortir de là euh, euh, probablement avec des douleurs. Et euh, sûrement épuisée. En plus, c'est des endroits qui sont... Euh, bruyant, il euh, y a des trucs qui sonnent, il y a des gens qui font beaucoup de bruit euh, un peu partout et en ce moment sensoriellement j'ai beaucoup beaucoup de mal donc je prévois tout le reste de la journée pour euh, pour me reposer me retaper Hop. je vais marquer euh, repos, C'est l'idée c'est d'avoir euh, tout ce moment là repos récupération L'après-midi, je ferai euh, sûrement jeu vidéo, un truc euh, très tranquille, euh, qui me demande pas trop d'énergie, ni physique, ni intellectuelle, parce que de toute façon, je ne serai pas en état. Hop. Parce que la formation, par exemple, euh, ça me coûte de l'énergie euh, cognitive, mais derrière, je pourrais très bien faire euh, de l'activité physique, parce qu'il n'y a pas de... Pas, ça ne puise pas dans les mêmes trucs chez moi, <rire> c'est pas un problème. Mais là, je sais que le scanner il va pomper sur le physique, mais aussi à, via le sensoriel, il va pomper aussi sur euh, ma capacité à réfléchir et, euh, et tout ça, qui est encore assez altéré pour le moment, euh, avec la fatigue, la maladie et tout ça. Là aussi, je sais que ça va être repos après, puisque j'ai co-vision et avant le repas de midi, euh, j'adore la covision, si vous avez la possibilité dans vos métiers de faire ça, ça peut être des, des groupes d'analyse de pratique ou autre, euh, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment hyper enrichissant, à la fois pour euh, le métier et le travail, mais aussi pour soi, euh, et pour euh, améliorer ce qu'on fait, c'est génial. Donc là aussi je vais euh, considérer que non, lundi après-midi, je ne vois pas de gens. Lundi matin non plus, d'ailleurs, je ne peux pas me permettre de prendre de l'énergie comme ça. Donc, ni lundi ouais. matin, ni lundi après-midi. Euh, là, en gros, bon, le vendredi matin, ça pourrait être envisageable. Quoi. Mais euh, le, je sais que voilà, ça va être une semaine un petit peu fatigante. Ce n'est pas un problème, c'est très bien. Il faut dépenser de l'énergie pour en avoir un retour. Mais euh, il faut que je la combine correctement pour aller avec <rire> donc voilà je mets un petit peu de déco ça me permet de bien bloquer les espaces ça m'évite de noter des choses euh, hop. un petit peu de déco comme chat On va mettre ça là hop. et puis là j'avais prévu un replay pareil formation euh, les replays, c'est un peu plus euh, mollo, c'est plus calme, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Je ne prends pas, généralement pas de notes. Euh, c'est beaucoup plus long, donc ça me demande un peu de concentration sur la durée, mais euh, généralement, c'est plus soft aussi. C'est plus long, mais c'est moins fatigant à court terme. Donc euh, après la séance de kiné, je sais que ce sera plus facile que de vraiment intégrer des nouvelles choses. Je regarde par rapport à la semaine précédente s'il y a des choses que j'ai pas oubliées, euh, genre euh, faire ça euh, et tout à reporter normalement euh, tout est marqué euh, au point de vue déco je suis pas super satisfaite euh... oui euh, bah, je sais pas tiens on va mettre un petit un petit truc que j'aime bien oh bah tiens c'est dans les bonnes couleurs et puis euh, là j'ai eu un moment génial avec ma mère la semaine dernière enfin cette semaine du coup et euh, du coup je vais me rappeler ça euh, la semaine prochaine I love my family vous aimez <rire> Voilà. Et comme objectif, euh, toujours euh, ce que je suis, il y a euh, continuer les créas euh, très fréquemment parce que euh, ça fait partie des, euh, des activités qui ressourcent chez moi. Donc, euh, on dépense de l'énergie, mais pour en récupérer derrière. Et euh, voilà, c'est un truc qu'il faut que je continue souvent euh, et encore plus... Euh, Là, vu que je suis en, en récupération, quoi, faut que je restaure mon, mon énergie, donc il faut que je fasse des mouvements, de l'activité physique, des crains, des trucs comme ça. J'ai aussi repris euh, la méditation et les exercices respiratoires. <rire> en plus, avec euh, les suites du Covid, euh, j'en ai particulièrement besoin parce que, euh, bah, avec la patou, je me mise à très, très, très mal respirer euh, l'année dernière avant, et euh, quand j'ai chopé le le Covid, pas bien. Pas bien. Oh, la vilaine respiration, toute pourrie. Euh, grosse perte d'amplitude. Bon. <rire> et ben, je suis bien contente d'avoir passé des, des années, des dizaines d'années à driver les gens sur leur respiration. Et à avoir entraîné ça pendant si longtemps. Parce que là, je vois bien que depuis que j'ai repris, ça va plus vite à récupérer. Mais il faut s'y recoller, c'est dur. Je, je suis très rapidement essoufflée, vraiment à bout de souffle. Euh, Ouais, ça m'a quand même euh, pas mal abîmé le, le, le Covid sur un, un terrain qui était fragilisé tout bêtement. Donc, maintenant, on essaye de récupérer. Voilà. Je vous souhaite une euh, super belle semaine euh, à toutes et à tous. Et j'espère que vous ferez plein de choses qui vous font du bien, qui vous font récupérer et tout ça. Bye bye